Salut l'internaute Toi qui, à compétences et formations égales, gagne en moyenne 20% de moins que moi. Toi qui paie tes produits courants, rasoirs, déodorants, coiffeurs, etc., plus cher que moi. Toi qui essuie remarques sexistes, insultes, menaces et autres agressions sexuelles au quotidien. Toi qui meurs tous les trois jours sous les coups de ton conjoint. Toi qui dois justifier de ne pas avoir d'enfants, ou de l'avoir trop ou pas assez ou trop tôt ou trop tard. Toi qui dois te taper encore 80% des tâches ménagères à la maison alors que tu bosses comme ton mari aussi. Toi qui occupe très majoritairement des emplois à temps partiel, des jobs précaires, bref des boulots de merde qui te privent de toute émancipation financière. Toi qui dois te battre 2, 3, 4 fois plus que moi pour atteindre un poste, un grade ou une reconnaissance de même niveau. Toi qui es sans cesse ramené à ta frêle condition de femme, rabaissée, moqué, parfois même par des femmes, voire par toi-même sous couvert d'humour qui n'en est pas. Toi qui as dû attendre 1924 pour avoir le droit de passer le baccalauréat. 1944 pour avoir le droit de vote. 1965 pour avoir le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire à ton nom sans l'accord de ton mari. 1975 pour avoir le contrôle de ton corps qui donne la vie. Pour voir ton mari interdit de lire ton courrier ou de décider à ta place de tes relations sociales. Ou encore pour accéder tout simplement aux études supérieures. Toi qui choques si tu rôtes, si tu pètes ou si tu bois une bière à la bouteille directement alors que moi je pisse sous la douche et c'est normal. Toi qui te laisses aller si tu ne te maquilles pas, si tu ne t'épiles pas chaque jour alors que moi et mes potes le cheveu gras et en short dégueu on est juste à l'aise et on ne subit aucun jugement. Toi qui perds vite confiance en toi parce que tu n'es qu'une femme. Oublie ça, parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ton jour. Et c'est aujourd'hui. Alors profite, offre-toi une nounou pour garder les gosses. Prends-toi un jour de congé au boulot. paie toi un flunch ce soir et laisse la vaisselle sale dans l'évier. C'est la fête Et profite bien de ce jour. Parce que les 364 prochains, <rire> tu redeviendras qu'une femme en attendant le 8 mars 2018. <rire> bon, blague à part, j'espère que vous passez une bonne journée, mesdames, mesdemoiselles, et que vous ne vous limitez pas à ce jour, parce que bon, c'est quand même assez dramatique, à la fois c'est pratique hein, euh, d'avoir ce jour pour pouvoir euh, bah, mettre la lumière sur euh, toutes ces euh, aberrations qui, en 2017 encore, euh, bah, font que la femme est un être inférieur partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits, et c'est quand même hallucinant, c'est alarmant. Alors, qu'est-ce que vous voulez Comment voulez-vous qu'on lutte pour euh, l'égalité euh, euh, du vivant en général, des animaux, humains et non-humains, etc. Alors que même la femme humaine, <rire> la femelle humaine, n'est même pas encore l'égale de l'homme. C'est hallucinant. Et même en France, hein, ma foi, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas gagné, on est très loin de ça. Il y a des luttes qui ont été gagnées mais elles ne sont jamais acquises. Les Luttes sociales, en général, ne le sont pas. C'est une chose à se mettre dans son petit coin de la tête pour aller voter hein, cette année. Et les années qui vont suivre. N'écoutez pas les discours. Allez les comparer avec les actes de ces personnes qui tiennent ce discours. Et puis moi je vous dis, mettez bien un pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça la rend Et bien évidemment, partagez-la. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao